Comme vous le savez, ce que je m'apprête à faire est totalement inutile. Mais c'est sa faute. À elle. J'ai déjà tout essayé pour m'en débarrasser. C'est sûr qu'à première vue, c'est moi qui ai l'air d'être la méchante dans cette histoire. Votre être grisement pour essayer de tuer un fantôme en train de chiller devant la télé, ben relax. Mmh. Au début, quand les fantômes sont apparus, on s'est pas trop inquiété. Certains ont même pensé que ça pouvait se contrôler. Imaginez donc, vendre l'immortalité aux plus offrants. Mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. On a découvert que ceux qui restaient sous la forme de fantômes, ben, c'était majoritairement les vieux tabarnak. Tout suite fini avec tes maudites crises d'expérience, là. Laura, arrête-moi ça. Franchement pas. Madame, je suis, je suis tellement désolé. Est-ce que je peux faire quelque chose pour votre confort Je sais pas moi, changer de chaîne, vous faire du pop-corn. Mais de bien. grâce, euh, venez plus hanter notre plomberie. Vous. <rire> Le problème avec les fantômes, c'est qu'on ne peut pas les affecter physiquement. Il allait donc falloir user de psychologie pour m'en débarrasser. Qu qu Qu'est-ce que, que tu veux, veux encore, Cibouelle? Ah! Rien, rien. Mais... Avez-vous vu les nouveaux voisins? Quel mmh. Nouveau nouveaux voisins? Oh. Ben maudit les Austin Moses de Tabernacle! <coughs> <coughs> <coughs> Donc, comme euh, vous pouvez le voir, votre maladie est comme ce fantôme. Vous ne pouvez pas la combattre physiquement elle est là-dedans. Le seul moyen de la vaincre, c'est psychologiquement. C'est dur. Mais vous pouvez y arriver. Mais, Mais est-ce que je suis la seule à qui ça arrive? Personne n'est à l'abri.